Bonjour, je m'appelle William Renaud, je suis entrepreneur et membre du conseil d'administration de Smart Grand Ensemble. Bonjour, je m'appelle Maxime Dechenne et je suis co-dirigeant du groupe Smart Grand Ensemble. Euh, ce qui nous amène aujourd'hui à cette vidéo, c'est de faire un petit point sur la situation économique de l'entreprise. Euh, on, on commence à approcher, espérons-le, la fin de la crise du Covid, mais elle nous a, comme beaucoup d'entreprises, impactés. Et à celle-ci s'est greffé un conflit avec Pôle Emploi autour de la question de la capacité du droit de notre entreprise à être active dans le domaine de la intermittence. Résultat des courses à ce jour, la l'intermittence chez Smart est à l'arrêt, que ce soit le spectacle vivant ou l'audiovisuel. Ça a quand même un impact estimé l'année prochaine à une perte de 50% de notre chiffre d'affaires. Ça se traduit dans les ressources de la structure mutualisée, dans les ressources. Euh, que Smart a à sa disposition pour fonctionner, une perte de 1,2 million d'euros. Mais à cette baisse des ressources mutualisées, les, les deux crises que vient d'évoquer Maxime, euh, en fait, elles viennent se, se surajouter à un problème existant et, et récurrent euh, pour vous donner un, un quelques, éléments, quelques éléments chiffrés, en, en 2018, le, le groupe Smart Grands Ensemble réalise un, un chiffre d'affaires d'un euh, peu plus de 22 millions d'euros euh, et il accuse un déficit d'un million d'euros. En 2019, le chiffre d'affaires progresse d'environ 30%. Hein, il s'établit à 28,5 millions euh, millions d'euros. Euh, et le déficit, lui aussi, malheureusement, croît euh, pour s'établir à 1,6 million d'euros. Donc, on a, on a un problème qui est, qui est récurrent. Et, euh, et donc, du coup, il faut qu'on qu réfléchisse en profondeur à travailler notre modèle économique pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une structure qui soit, qui soit pérenne et qui puisse nous, nous accompagner et nous abriter au, au mieux. Du coup, on va on voulait vous, vous, vous exposer les différentes pistes de travail sur le, sur le modèle économique. Euh, ces pistes ont pour objectif un, un équilibre en, en 2023. Euh, un des aspects de cette enfin il y, a, il y a plusieurs aspects dans cette stratégie, on va les détailler pour vous. Euh, ce qu'on veut être absolument clair avant de démarrer, c'est que euh, cette évolution du modèle économique elle ne se fera pas au dépend de la qualité de service. Euh, vous trouverez d'ailleurs des, des documents par ailleurs qui, euh, qui vous donneront un petit peu l'état d'avancée de cette, de cette réflexion. Alors, en ce qui concerne donc, le, modèle, le modèle économique, on a quatre principales pistes pour, pour le travailler. Euh, il y a d'abord celle de la croissance. Hein. On avait une, une, une progression avant crise de 25% environ du chiffre d'affaires chaque, chaque année. Euh, et puis, euh, pour poursuivre cette euh, cette croissance. On compte s'appuyer sur, sur une ouverture à, à de nouveaux métiers qui permettra de renforcer la diversité des, des activités qui sont accueillies chez Smart euh, et, puis cette, euh, et puis de, de réduire éventuellement les, les facteurs de risque qui peuvent être attachés à, à l'une ou l'autre activité. Euh, on appuie cette, euh, cette axe de, de travail sur le modèle économique, sur la volonté très claire qui s'est montrée de créer des activités en France, et sur le fait qu'on propose un des formats les plus protecteurs pour monter une, une activité, qui est bien entendu celui du, du contrat de travail. Alors, une deuxième piste, c'est chercher au côté de la productivité, augmenter notre productivité. Alors, ça peut paraître un gros mot, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, en fait, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps... Euh, pour des choses qui sont pas forcément euh, euh, très utiles je pense notamment à toutes les, les questions de support on, on, on répète beaucoup de fois la même chose les mêmes explications c'est d'ailleurs pas très confortable pour les pour les collègues non plus ce serait beaucoup plus efficace de de, de pouvoir consacrer ce temps là à accompagner les personnes et renvoyer les explications récurrentes euh, sur des supports digitalisés par exemple euh, troisième piste assez évidente, quand vous perdez de l'argent, vous essayez de faire des économies. Donc c'est dépenser moins, réduire le train de vie de la structure. Et ça, ça peut se faire sur deux facteurs. Une baisse des charges de fonctionnement, Alors, on s'est donné un objectif de baisse de charges de 150 000 euros sur un total d'environ d'un gros million pour le moment, Donc, une baisse de charges de 12%. On doit aussi, malheureusement, quand on euh, perd autant de chiffre d'affaires, travailler sur euh, la masse salariale. Donc on a un objectif de réduction euh, d'environ demi million d'euros annuels sur une masse salariale euh, qui en fait aujourd'hui euh, presque trois. Il est bien entendu que ces questions-là seront débattues, discutées et construites en concertation avec les instances euh, élues du personnel euh, du, euh, du Conseil d'entreprise. Et puis, euh, en parallèle de ces, euh, de ces trois aspects-là, il y en a un dernier qui est bien entendu la volonté de, de rentrer plus de, de, de numéraire. Et, et ça avec deux, euh, deux axes principaux de travail. D'abord, la question du, du financement public, euh, avec un objectif de doubler les financements publics captés par, par SmartGras Ensemble à l'horizon 2023 pour arriver à 1,2 million d'euros. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une, euh, une refonte des, euh, de la contribution des activités des membres. Là-dessus, il y a une vidéo et il y a un processus participatif qui vous l'expliqueront plus, plus clairement. Mais on est, on est convaincu qu'il faut revoir ce, ce modèle-là aujourd'hui afin, encore une fois, de, de pérenniser notre, notre outil de, de travail à tous. Euh, voilà, donc si vous voulez aller plus loin, William l'a mentionné, il y a de la matière sur le site où vous trouvez cette vidéo aussi. Euh, on vous invite aussi donc le 2 février pour non seulement l'Assemblée générale, mais aussi deux ateliers qui auront lieu dans l'après-midi sur ces questions de modèle économique et euh, de, des contributions coopératives. D'ici là, on vous souhaite euh, de bien vous porter et on vous dit à bientôt. À très bientôt, au revoir.